Je te sens capable de pour voir qu'ils ont dit qu'on a nous. Salama, le colère de la de monsieur Parce que Dieu, peut-être le, le dimanche prochain, ça sera un autre prédicateur de la fin Comme on a dit euh, sur euh, les appuis, on a parler sur euh, la reconnaissance. C'est vrai, c'est un thème très vaste, je dirais, et c'est aussi un thème très important. Pourquoi c'est un thème très important Parce que, à tant que chrétien ou à tant que imman, Nous devons savoir à reconnaître et à être reconnaissants. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Amen. amen? Si tu me donnes un bon Amen, ça me donnera aussi envie de bien parler. Tu peux dire Amen. amen. amen. Vous savez, nous ne voulons pas parler de ces thèmes parce que nous allons vers la fin de l'année mais nous voulons parler de ces thèmes pour que les enfants de dieu puissent apprendre comment reconnaître et comment être reconnaissant. Parce que cela est très important. Que ce soit à tant que chrétien ou à tant qu'un humain. La reconnaissance c'est juste le fait de reconnaître. Aller plus loin, nous pouvons dire que c'est souvenir. C'est aussi la gratitude. Vous savez, si nous voulons trouver des personnes qui n'ont pas la connaissance, le pourcentage est élevé aux enfants de Dieu. Le pourcentage est élevé aux enfants de Dieu. Les gens qui lisent la Bible, les gens qui viennent à l'église, les gens qui prient beaucoup et les gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Et ce sont des personnes, où nous sommes des personnes, que font nous manquer la reconnaissance. Lorsque j'ai donné le, les thèmes à Papa Amigo pour faire les affiches, il a mis la reconnaissance envers Dieu. Je lui ai dit non. Il faut pas mettre seulement la reconnaissance envers Dieu, mais juste la reconnaissance tout court. Vous savez pourquoi Si moi je ne sais pas d'abord à reconnaître le bien de la personne qui est à côté de moi, que je le vois presque chaque jour, je ne peux pas arriver à reconnaître le bienfait de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, amen. Vous savez, Dieu ne nous exige pas à être reconnaissants. Mais Dieu a besoin que ses enfants puissent montrer cette reconnaissance. Écoute, je vais te dire une chose. Même dans l'ingratitude, Dieu peut bénir quelqu'un. Même dans l'ingratitude, une personne qui est irréconnaissant, il ne sait pas reconnaître le bien de Dieu. Dieu peut lui bénir. Lise chapitre 17. Nous allons commencer au verset 11. Celui qui a trouvé, il peut lire et nous pouvons honorer la parole de Dieu. lit chapitre 17, on commence au verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entre dans un village, il le vers à, sa... à sa rencontre. S'étendant à distance, il lui la voix et dirent Jésus, maître, aie pitié de nous ».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 Mais s'est-il prouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va ta foi t'a sauvé. Le pharisiens demandèrent à Jésus: Lève-toi, de... va ta foi t'a sauvé. Hébreux chapitre, chapitre 12, verset 28. Hébreux chapitre 12, verset 28. J'ai dit la parole du Seigneur, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable et avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un fait dévorant. Amen. Hein? Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Je vais rester plus sur Luc chapitre 17, 11 à 19. C'est une histoire. Si tu lis la Bible, je pense que tu connais l'histoire. Amen. C'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions avoir. Des comportements ou des agissements différents des païens. Vous allez comprendre si nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit il y a dix lépreux. En réalité, en Israël, lorsqu'une personne est atteinte de cette maladie, il ne peut pas entrer dans la vie. Il ne peut pas habiter avec des gens. Il ne peut pas s'approcher avec des gens. Il doit rester loin. Mais la Bible nous dit, Jésus, il passait et il y avait dix personnes. Dans ces dix personnes-là, ils étaient toutes malades. Et pas n'importe quelle maladie. Ils avaient la lèpre, Mais ce qui est bizarre, la Bible nous dit que ces gens, ils ont crié de loin. Pas de près. Parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de s'approcher vers des gens. Seigneur, aie pitié de nous. Lorsque Jésus a vu ces gens, vous allez regarder dans la parole de Dieu, la Bible ne nous dit pas qu'il a prié pour ces gens. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est approché à ces gens. Mais la Bible nous dit, il a dit à ses délèvres, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Vous savez pourquoi? En réalité, en Israël, si quelqu'un était un lépré, où il avait la maladie de l'herbe. Qu'est-ce qui s'est passé Avant qu'il puisse entrer dans la vie, il faut qu'il aille chez les sacrificateurs pour qu'il puisse se présenter. Et les sacrificateurs, ils vont confirmer que cette personne est guérie et il aura maintenant l'accès d'entrer dans la vie. Mais ce qui était bien, la Bible nous dit, ces gens ont commencé à aller chez les sacrificateurs. Ils n'étaient pas encore guéris. Ils n'étaient pas encore purifiés de leur maladie. Mais par leur voix, ils croyaient très bien. Comme Jésus a déclaré cette parole, nous allons aller se présenter chez les sacrificateurs. Nous croyons que nous sommes guéris. Nous allons aller se présenter chez les sacrificateurs. Écoutez, la Bible dit pendant qu'ils marchaient, ils ont remarqué qu'ils sont guéris maintenant. Ils ont remarqué que leur corps est guéri. Ils ont remarqué que leur corps est changé. Il n'y avait plus de la maladie. Il y a une seule personne il y a une seule personne la Bible dit cette personne quand il a remarqué que son corps a changé il a remarqué que dans son corps il n'y avait plus rien il a remarqué que les paroles que Jésus avait prononcées sur lui il regarde son corps il a dit que non mais je suis guéri Frère, il devait continuer à laisser présenter sur les sacrificateurs il devait continuer mais lorsqu'il a remarqué cela, la Bible nous dit qu'il s'est arrêté. Il s'est retourné vers Jésus en disant que, Seigneur, je suis guéri. Lorsque Jésus a regardé la personne, il a demandé une chose. Quand vous étiez à 10, où sont les nerfs? Est-ce que les nœuvres ne sont pas guéris? Je vais ouvrir une parenthèse. Tu peux être un homme de la foi. Tu peux être quelqu'un qui croit vraiment à la parole de Dieu. Lorsqu une parole de connaissance est tombée, toi tu crois. Mais tu peux très bien manquer la reconnaissance envers Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Ces gens Lorsque Jésus a prononcé une parole, ils ont cru que non, nous allons être guéris. Nous allons maintenant marcher vers le sacrificateur pour qu'on puisse se présenter. Mais au lieu de retourner à la personne qui avait prononcé cette parole de guérison, au lieu de retourner pour aller dire merci à Jésus, c'était une seule personne. Mais à tout à l'heure, j'ai dit une chose. Quand nous voyons des personnes qui sont des irreconnaissants, des, des personnes qui ne reconnaissent pas la grandeur ou les choses que Dieu fait dans leur vie, quand nous voyons les taux ou le pourcentage de gratitude ou d'ingratitude dans l'église, les gens qui prient. Les gens qui connaissent Dieu, les gens qui lisent la Bible, ils sont plus reconnaissants que ceux qui sont en dehors de l'église. Cet homme qui est retourné vers Jésus, c'était un samaritain. Vous savez, des samaritains, ce sont des personnes qui étaient méprisées. Ce sont des personnes qui étaient considérées comme des païens. Ce sont des personnes qui étaient considérées comme des personnes méprisées, des personnes sans importance. Mais cet homme-là, c'est lui qui avait reconnu que ma vie était dans, dans des problèmes, ma vie était dans des difficultés, ma vie n'était pas bien. Si cet homme, si cet homme, N'avait pas prononcé une seule parole et dans ma vie, j'allais pas être à ce que je suis maintenant. Il a dit Mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois retourner vers cet homme pour lui montrer que je suis guéri, pour lui dire que je suis guéri, pour lui dire que maintenant je me porte bien. Vous savez, nous sommes maintenant dans un monde où la modernisation fait nous oublier des choses très essentielles. Fait nous oublier qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Vous savez pourquoi? dans ta voiture. Du 1er janvier jusqu'au 1er décembre, il n'a eu aucun accident. Mais pendant qu'il roulait, il voyait combien des accidents sur l'autoroute. Les gens meurent. Mais lui, pas un seul moment, il avait essayé de faire l'accident. Cette personne-là, il dira que non, ma voiture a un bon contrôle technique. Mes freins, mes plaquettes sont en très bon état. Je fais la révision de ma voiture chaque trois mois. Le mécanicien regarde très bien tous les paramètres de ma voiture pour que je ne puisse pas avoir les accidents. Mais nous oublions une chose. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent pas. Parce que nous-mêmes, nous prenons la prévention. Mais beaucoup de choses mauvaises ne nous arrivent pas. Parce que Dieu travaille jour et nuit. Il ne dort jamais. Il fait qu'épargner des mauvaises choses sur notre route. Amen. Vous savez, frère. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus dire merci à Dieu. Les chrétiens ne savent plus être reconnaissants à Dieu. Vous savez, même à l'église, vous allez comprendre que le chant révèle leur vie, peut-être lorsqu'ils ont des problèmes. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont parler peut-être à n'importe quelle personne. Je passe à des moments difficiles, j'ai besoin de la prière. Je passe à des moments compliqués, vous devez me soutenir dans la prière. Je passe à des moments ceci, si, cela, vous devez gêner pour moi. Mais lorsque le résultat est là, les chrétiens ils sont incapables à passer et à dire que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Le chrétien est incapable, frère, de prendre un temps à rester une heure, temps ou 30 minutes dans la présence de Dieu. Non pour demander quelque chose, mais pour adorer Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Frère, essaye un peu de faire le bilan de cette année. Combien de fois tu as demandé à Dieu des choses Combien de fois tu as gêné Combien de fois tu t'es permis de quitter ton lit pour être dormi par terre juste pour trouver la solution de quelque chose Et combien de fois tu as dit qu'aujourd'hui je ne vais demander rien à Dieu je ne vais pas gêner si je vais gêner ça sera pour dire à Dieu que Seigneur tu es bon ça sera pour dire à Dieu que Seigneur tout ce que tu as fait dans ma vie je vais donner un sacrifice agréable à toi voilà ce qui est prêt à dire nous avons vu la bonté de Dieu nous avons vu la grâce de Dieu mais soyez reconnaissants essayez d'offrir à Dieu un culte agréable avec crainte et tremblement les chrétiens nous avons oublié la, no la notion plutôt de la reconnaissance écoute je vais te dire une chose qui est vraie Dieu n'exige personne à être reconnaissant mais la reconnaissance pousse Dieu à se révéler encore et davantage dans ta vie Amen. si tu n'es pas un homme ou une femme qui est reconnaissante frère c'est difficile que tu puisses avoir la main de Dieu régulièrement dans ta vie écoutez frère la reconnaissance Fais du bien dans les guerres de Dieu. La reconnaissance, frère, « du bien lorsque Dieu te voit se présenter en disant que Seigneur, c'est que j'ai demandé pendant longtemps. J'avais laissé couler mes larmes pendant longtemps. Je venais à l'église à chaque fois. Je faisais que la même prière. Lorsque les gens priaient pour adorer Dieu, moi j'ai demandé la chose. Lorsque les modérateurs vont dit que nous allons demander pardon, moi j'ai demandé la chose. Lorsqu'on va dit que nous allons prier pour l'église, moi j'ai demandé la chose. Je ne changeais pas le sujet de la prière. Je faisais que la même prière. Tu sais pourquoi Parce qu'en ce moment-là, ton cœur était déchiré. Ton cœur était préoccupé. Ton cœur était tellement mal. Tu ne savais pas quoi faire. Et Dieu, il est tellement bon. Il a regardé comment tu te sentais mal. Il a regardé comment tu, tu, tu, tu, tu, tu n'allais pas bien. Il a dit, je vais l'accorder cette chose. Mais depuis que tu as réussi ça, est-ce que tu as pris mes fils que cinq minutes en disant qu'aujourd'hui, je vais rester dans ma chambre et je ne vais pas sortir? Juste pour dire merci à Dieu. Juste pour glorifier le nom de Dieu. Depuis ce jour-là, tu as changé la façon de parler. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu cherchais, tu, tu l'as récit. Depuis ces jours-là, tu as changé la façon de marcher. Tu sais pourquoi Ce que tu cherchais, tu l'as récit. Depuis ces jours-là, tu as changé la façon de se comporter. Tu sais pourquoi Parce que ce que tu cherchais, tu l'as récit. Mais est-ce que tu as donné à Dieu ce que Dieu a donné de toi Frère, Écoutez ouais, une chose. Merci. C'est un tout petit mot mais à plus de valeur est ce que tu veux dire amen, amen? amen. merci c'est un tout petit mot je ne sais pas s'il si a combien de chiffres combien de lettres plutôt peut-être cinq lettres merci il n'y a que cinq lettres un tout petit mot mais lorsque tu es prêt avec avec sensible tu dis ça à dieu seigneur de tout mon cœur je suis reconnaissant et je te dis merci Amen. vous savez jésus a réclamé à cet homme qui était samaritain la bible nous donne l'histoire des samaritains vous allez comprendre je pense dans le livre d'Élique, chapitre 10. La Bible, la Bible nous donne l'exemple d'un Lévite, d'un sacrificataire et d'un Samaritain. Un homme qui était dépouillé, était, était tabassé. Il était à demi-mort. La Bible était un sacrificataire, il a passé, il a regardé. La deuxième personne, la Bible dit, était, c'était un Lévite. Des gens qui connaissaient bien la parole de Dieu. Il a regardé, mais lorsqu'un samaritain a vu la personne, la Bible nous dit qu'il s'est arrêté. Il a reconnu d'abord que ça c'était un humain. Je dois les soutenir. Je ne dois pas les laisser dans le même état parce qu'il peut mourir. C'est ça ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, quand nous venons à l'église, quand nous venons à Dieu, il y a des choses que nous attendons que Dieu puisse nous donner. Chacun de nous, comme nous sommes là on attend quelque chose à Dieu. Même si tu n'as jamais révélé ça à quelqu'un d'autre. Mais quand tu es là, de Dieu quelque chose. Et peut-être que ça fait longtemps que tu attends de Dieu cette chose-là. Écoutez, si c'était un homme que tu demandais tout le temps la même chose que tu demandes, peut-être depuis le début de l'année, tu mets Dieu mal à l'aide, tu mets Dieu la pression. Seigneur, il faut que tu me donnes cette chose. J'en ai besoin. Il faut que tu fasses ceci pour moi parce que j'en ai besoin. Mais lorsque Dieu va te donner la chose, est-ce que tu vas lui dire merci? Tu sais, lorsque tu étais en Afrique. Lorsque tu cherchais comment arriver en France, tu te souviens, tu peux dire « Amen, amen. ». Tu sais comment est que quand tu faisais tes démarches, tu sais combien de promesses tu avais données à Dieu. Il y a d'autres qui allaient dormir à l'église avec son passeport juste pour avoir le visa. Il y a d'autres frères, peut-être que tu as fait 3 ans, 4 ans à parcourant tous les pays pour que tu arrives là. Mais le même chemin que toi tu as passé, les autres aussi ont passé cette chemin là Mais ils sont plus en vie. C'est juste l'air histoire qui est restée. On était ensemble avec eux dans un tel pays. On partageait le même lit dans un tel pays. Mes frères, frères, sœurs, aujourd'hui, tu es là. Et lorsque c'est arrivé, tu n'avais rien. Tu n'y rien. Dieu t'a béni tu commences à recevoir 1500 comme tout le monde tu commences à recevoir 2000 comme tout le monde tu commences à recevoir 1000 comme tout le monde mais le caractère que tu avais avant la façon de parler comme un enfant de Dieu que tu avais avant ça fait quoi ça a changé tu sais pourquoi parce que tu n'as plus le temps tu sais pourquoi parce que Dieu est maintenant très engagé. Mais comment est-ce que Dieu peut ouvrir? Il ne se porte pour toi. pour que tu continues à avancer? Tu ne verras jamais Dieu, frère, sœur, dans la porte, devant la porte de ta maison. En frappant, en disant que pourquoi tu ne m'as pas dit merci? Il ne viendra jamais. Mais c'est que Dieu a tout c'est que tu as donné l'enfant de Dieu. Lorsqu'il y a une bénédiction qui est tombée dans ta vie. De la même façon que tu te réveilles le matin en disant que Seigneur merci. De la même façon que lorsque une bonne chose est arrivée dans ta vie. Frère, tu dois dire fils que Seigneur merci. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Amen. Vous savez, l'Afrique, principalement au Congo pour arriver si nous avons des verts, des vols. Restez en haut pendant les dit-on. Frère, tout peut arriver sauf rien. Est-ce que tu peux dire Amen, amen. Et quand cela arrive, il n'y a personne qui peut te reconnaître. Mais Dieu a fait de telles sorte que il t'a protégé pendant tous ces neuf heures du temps. Des fois, tu avais eu la possibilité d'acclamer pour le pilote En disant que, ah mais non, tu expérimentais, tu conduis bien. Tu verras très bien les mouvements pour qu'on puisse arriver, on puisse faire un très bon atterrissage. Mais frère, c'est lui qui a donné l'intelligence au pilote. C'est lui qui a donné la force au pilote. Tu ne sait pas de lui dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Osée 8, 14. Que le que le La Bible dit. Et toi. Il y a quelqu'un qui peut nous laisser verser. Le... Osée chapitre 8, verset 14. Non. Il y a quelque chose qui est très important. Je Oser, lis la parole se Seigneur. Amen. Amen. Israël a oublié celui qu'il a fait et, et a bâti des palais. Amen. Et Jida a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai le fait dans leur ville. Amen. Et il en dévorera le palais. La parole du Seigneur. Amen. Israël a oublié celui qui a fait. Je vais vous dire une chose. Ça fait très mal. Vous savez, une fois, on était ici dans la prière. Hein. J'attends une personne qui vers moi et m'a dit parce que j'ai mal au cœur. J'ai qu dit, qu'est-ce qui se passe? Un pauvre enfant. J'ai donné de l'argent pour payer les études ça me fait mal au un jour il m'a dit merci Alléluia c'était pas une autre personne mais son propre enfant et les parents a eu mal au cœur. non vous savez, en réalité, c'est le devoir des parents de payer des études pour ses enfants. Mais ce que les parents attendent de ses enfants, les fils que est merci, frère, ça fait du bien et ça pousse à la personne. Frère, de faire encore davantage. Tu sais, beaucoup des opportunités. Tu l'as perdu, tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire merci aux choses. Parce que tu ne sais pas dire merci aux gens. Frère, de la même chose, Jésus avait demandé. Tu l moi, peu importe ce qu'il est pour toi frère ta reconnaissance ta reconnaissance est très importante moi j'étais étonné Chose. Tu veux que Dieu puisse se révéler davantage dans ta vie. De la même façon que tu te prends la tête pour jeûner, pour faire des longues prières en disant qu'aujourd'hui, je ne veux pas sortir parce que mon, je suis au moment de la prière. Là, en ce moment-là, regarde, tu fais comme ça. Parce que tu passes à des moments compliqués. Tu passes à des moments difficiles. Tu as besoin de Dieu. Mais lorsque Dieu va agir, lorsque Dieu va opérer. Bah tu ne sais pas. Non. Tu ne sais pas dire merci à Dieu. J'ai jamais oublié cette histoire. J'étais encore trop, trop jeune. Mon pasteur à moi. Il nous donnait souvent cet exemple. Il y a eu un moment aussi, mon père avait déjà donné cet exemple-là. Il a dit ceci. Il y avait un homme. Il n'avait pas de pieds ni des bras. Il n'avait rien. Il n'avait que les corps. Et il y avait un homme qui passait à chaque fois devant la maison, lui disant que, ah oh, pourquoi tu restes comme ça Je reste comme ça parce que je ne peux pas marcher. Même à manger, il y a un moment qui me donne à manger. j'ai pas de bras. Cet homme-là, il passait chaque fois, il voyait cet homme devant sa maison. Un jour, il a dit, je vais te prêter ce que tu manques. Mais lorsque tu vas travailler, il ne faut pas oublier. Cet homme, il est venu avec ces gens qu'il a donné. Dès il a donné. donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le messie, il était maintenant complet. La vie maintenant, c'était à lui. Il pouvait aller. Il a oublié qu'il y avait un moment où il était par terre, il ne pouvait même pas faire un pas. Il va se raconter avec le messie. Il dit je t'avais dit qu'elle ne me vit pas. Qu'est-ce que tu es passé Non, mais je veux venir. J'ai trop de choses en ces jours. Les jours où j'aurai la liberté, je viendrai. Le messie fatigué un jour. Il s'est réveillé le matin. Bien préparé pour aller au travail. Il a dit, mais non. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Je verrai qu'il te affaires. Je verrai qu'il te affaires. Écoutez ah. bah, une chose. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a jamais agi comme un homme. Dieu ne nous oblige à, à, à, à rien. Mais ce que Dieu attend de nous, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, nous devons être reconnaissants à tout ce qu'il fait dans notre vie. Frère, voilà. en réalité, Dieu n'existe pas parce que nous, nous voulons qu'il puisse exister mais nous nous existons parce que Dieu veut que nous existons yes. tu peux être là ou pas Dieu restera toujours hein? Dieu le Samaritain quelqu'un qui n'a pas vraiment la profondeur ou l'attachement avec Dieu il a reconnu que je dois retourner pour dire Jésus merci parce que je suis guéri mais c'est qu'il connaissait Dieu c'est qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Ils ne savaient pas. Il y a gué qui était là en disant que je suis déjà guéri. C'est la même chose au jour de journée avec nous les chrétiens. Remarquez très bien. C'est lorsque tu étais arrivé, arrivé, venait d'arriver, quand il n'y avait pas le papier, quand il n'y avait pas de travail. Quand tu ne voulais pas encore dans la voiture, quand tu n'avais pas encore de bons vêtements, frère, tu étais fidèle à Dieu, tu sais. Tu étais fidèle à Dieu. Tu aimais Dieu beaucoup. Tous les programmes qui passaient à l'église, toi, tu étais présent. Frère, tu aimais Dieu de tout ton cœur. Seulement que Dieu savait. Dieu savait un jour un jour tu vas prendre des distances tu vas commencer à faire des choses avec Dieu avec le décalage mais écoutez ce message est venu pour te dire une chose tu as encore besoin de Dieu tu as encore des choses à demander à Dieu s'il encore des choses que Dieu puisse te donner, tu as encore besoin de Dieu, frère. Mais, si tu ne sais pas être reconnaissant, si tu ne sais pas être reconnaissant, frère, c'est difficile que Dieu puisse continuer à te bénir. Voilà pourquoi tu verras il y a plusieurs personnes dans la vie chrétienne. Frère, tu pries beaucoup. Hein? Tu sais pour demander quelque chose. Tu pries beaucoup. Des fois, tu gênes beaucoup. Mais tu sais pourquoi cette chose-là n'arrive pas. Parce qu'il y avait eu un moment. Il y a eu un moment où tu cherchais quelque chose à Dieu. Dieu t'avait donné. Avec beaucoup de facilité. Tu as eu la chose. Mais tu n'as jamais montré cette gratitude-là à Dieu. En disant que Seigneur, merci, merci, merci, merci. Des fois, frère, oh. tout le monde priait pour toi. Des fois, par semaine, des fois tu mangeais. On a sept jours, des fois tu mangeais trois jours. Dieu avait donné tu as la facilité de demander à Dieu mais tu as la difficulté de passer devant le monde devant l'église à dire que le Seigneur a fait quelque chose de bien dans ma vie voilà pourquoi je suis venu témoigner nom. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu de ce qu'il fait dans ta vie Ah, moi, je n'arrive pas à témoigner. Moi, mes témoignages, ça reste dans le cœur. Il y a des choses où Dieu permet que ça arrive dans notre vie pour que nous puissions témoigner et que cela amène la délivrance à d'autres personnes. Cela amène la foi à d'autres personnes. Quand Dieu a agi, quand Dieu a donné, quand Dieu a ouvert, quand Dieu a opéré, toi tu dis que non, non, non, non, ça c'était mon temps. Et je reste. Tu as oublié que. Tu as oublié. Oh, y a tu vas encore revenir et demander à Dieu. Frère, aujourd'hui, je vais juste vous faire comprendre. Que la reconnaissance est très importante. Allez. La reconnaissance, frère, est trop, trop, trop importante. Si tu ne sais pas reconnaître le bien, que ce soit des dieux, que ce soit des humains, tu bloqueras d'autres importe pour toi-même. Tu bloqueras d'autres portes pour toi-même. Il y a des témoignages ou des reconnaissances qui déclenchent d'autres miracles. Je vais expliquer ça les jours qui viennent. Toi, tu penses que quand tu as pris une semaine en priant, Dieu a donné. Lorsque un besoin vient encore, tu vas, faire, tu vas faire encore une semaine en priant. Dieu est tellement mystérieux. Les jours où tu vas comprendre comment Dieu opère, Dieu ne restera plus Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu fait pour la première fois, fait de la même manière que tu avais pris les temps. tu t'es mis mal à l'aise en cherchant par ci par là pour que tu puisses sortir dans cette situation de la même manière frère vous savez quand tu n'as pas l'argent tout le monde va savoir que tu n'as pas l'argent hein? ah non j'ai pas l'argent ah non j'ai pas l'argent mais quand tu as l'argent personne va savoir que tu as l'argent maintenant Alléluia. Amen. Alléluia. Ah ouais. Quand tu as des problèmes, même ta façon de parler, ça change. Ah ouais. Tu commences à parler avec tristesse. Tu n'as pas le temps de te bien habiller, de te faire bien. Tu n'as pas le temps de sortir un peu de balader parce que tu es préoccupé. Tu as besoin de Dieu pour que tu agisse. j'avais demandé à l'église. Regarde combien de temps que tu as fait dans cette église. Regarde les choses que Dieu a fait déjà dans ta vie, pendant que tu es là. Et regarde maintenant combien de fois que tu as pris une enveloppe d'action de grâce, en disant que, Seigneur, de ce que tu fais dans ma vie, regarde Je donne à toi pour te remercier. Même si tu fais le calcul, tu peux faire cinq ans à l'église. Que ce soit les offrandes, que ce soit les dîmes. que ce soit les actions de grâce. Mais pas avec C'est que toi, tu as déjà. tu dépenses pour toi après avoir à être béni par Dieu là par ces dieux là c'est ce que j'avais dit la semaine passée quelqu'un va faire l'anniversaire tu vas te tracasser il faut que les gens mangent il faut que les gens remarquent moi voilà je veux le faire manger bien je vais inviter, mes amis. Non, mais les gâteaux, non, Vincent, non, Vincent, c'est trop peu. Fais-moi un gâteau de bière avec des bougies. Au moins, ça fait un héros. Gâteau seulement. Non, non, non, non, non. Moi, je ne vais pas acheter des faux Coca-Cola ou des faux Fanta. Je vais vraiment acheter des vrais. Pour que tout le monde... Être à l'aise et je vais chercher une très belle robe avec le bon talon. Une très belle robe. Frère, lorsque tu vas regarder la totalité de ce que tu as dépensé, Si regarde le baiser que tu as fait sortir. Frère, ouais. ouais. mais le personne ou la personne qui a fait des sortes que tu t'en sors dans cette situation. Vous savez, une fois, j'étais touché chez un homme. Il ne prit pas dans notre église, il prit dans une autre église. Hey. À chaque fois il venait dans l'église c'est-à-dire il entrait avant et nous on était après C'est frères il venait, il va balayer très bien la salle il était tout seul il va mettre très bien le rideau, je sais pas quoi très bien et après il va retourner chez lui à la maison il va s'habiller et après il vient à l'église longtemps qu'il est en France, quand je viens, je le regarde, il n'a pas toujours les documents, quand je le vois, je les regarde, un jour j'entrais, je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui est-ce qu'on t'a déjà régularisé, il m'a dit, ah pasteur, les choses ça s'est compliqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, je lui ai dit, ah, avec tout ce que toi tu fais dans l'église comme ça et toi, tu n'as pas toujours les documents Je je dit, il fallait que j'ai pris pour toi mais je ne vais pas arranger des problèmes avec ton pasteur parce que tu es un père spirituel ou soit je demande la permission ou ça, je prie pour toi et si j'ai pris pour toi, tu auras de grattir il m'a dit un pasteur on s'est connu déjà, ça fait longtemps. Regarde la situation que j'ai. Je lui ai dit, le dimanche prochain, viens avec tous tes documents. On était dans ces bureaux-là. J'ai prié. Après un mois, un jour, j'ai goûté le sonner de la maison. Je vois la personne avec des sacs des canettes de coca, des canettes de fontan. Est entré, il m'a dit parce que c'est pour toi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a Il m'a dit parce que je suis régulé. Oh, ma tante, c'était dans les moi. <rire> Écoutez une chose. Et au jour d'aujourd'hui, quand je les vois, je ne veux pas dire que parce que j'avais prié, mais j'ai dit, cette personne, il faisait l'œuvre de Dieu. Même quand il n'avait rien. Cette personne, son cœur était, était mis dans les choses et les yeux. Et ça demandait juste, juste une petite déclaration pour que cela fasse moi. Ça marche. Frère, tu pour là. Y a Merci. Alléluia. Fais-tu prendre ça comme quelque chose qui est trop léger? Mais il y a beaucoup de choses qui n'arrivent plus dans ta vie. Juste parce que Dieu te voit que tu es une personne très grande. Même si tu te donnes maintenant, demain, tu ne vas pas retourner. Seigneur, merci. Peut-être. Ça peut même t'échanger. Ça peut même t'échanger. Vous savez, aujourd'hui, je vais dire à une personne, nous devons apprendre qui est en train de Dieu, à reconnaître le bien de Dieu. Tu sais, tu vas beaucoup prier pour demander une seconde fois à Dieu pour que cela arrive. Mais ça sera compliqué pour que ça arrive. Non parce qu'il y a des démons, non parce que il y a des gens qui sont derrière toi, c'est juste parce que tu ne sais pas reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Frère, ouais, regarde. Les témoignages, c'est trop difficile pour toi. Venir à dire que regarde ce que Dieu a fait pour moi. Regarde ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Regarde ce que Dieu m'a donné. Un petit mot de cinq lettres. Mais c'est difficile. Si tu prends une semaine pour gêner, pour demander quelque chose, fais prendre que un jour à passer le moment de la prière en disant que Seigneur, merci. Prends cette courage-là à dire aux gens que regarde ce que j'étais et regarde ce que je suis maintenant. Pourquoi tu gardes cette chose Pourquoi tu gardes ce que Dieu a fait en toi pourquoi tu les gardes? Hein? Ce sont des choses que nous devons dire à Dieu, dire aux gens que Dieu ouais. a fait ceci dans ma vie. Bible, l'objet, Israël, à vos amis. Ouais. Si un parent, il arrive à dire que j'arrive pas à supporter mon propre fils, à ne pas me dire merci à chaque fois. Frère, Dieu aussi peut se sentir mal à chaque fois. Il fait des choses dans ta vie. Tu n'arrives pas à reconnaître ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance pousse à Dieu à se réveiller une seconde fois. La reconnaissance pousse à Dieu à nous bénir encore. La reconnaissance pousse à Dieu à ouvrir encore de nouvelles portes. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier.